Après ce long résumé, il y a pas mal de choses à aborder, mais avant ça, je vais résumer rapidement. Notre personnage est un peintre, un ami nous présente un tableau, le tableau est maudit, c'est ballot. Après 5 jours, nous avons les premiers éléments de l'histoire. C'est là qu'une seconde histoire entre en jeu, l'histoire du peintre originel du tableau. Au fur et à mesure, les deux histoires fusionnent pour n'en faire plus qu'une. Par exemple, les notes laissées par les précédents peintres dans le passé, deviennent les notes laissées par les victimes de la peinture dans le futur. La personnalité du peintre dans le passé et de notre personnage se ressemblent aussi énormément. Finalement, nous apprenons l'histoire entière. Oh là là, je commence mon premier jour en tant que peintre. Je dois prendre un portrait. Belle moi, cette putain de pomme. Je suis pas venu pour boire du thé. sers moi, ce putain de thé. Ce chat a mangé son oiseau. Je dois le récupérer. Va chercher ce chat, que je les tripe. Ma sœur est morte quand j'étais petit. Tu veux son tableau Prends-le et retourne travailler. Tu veux le chat Prends-le. Il y a cette boîte, faut pas l'ouvrir. Ah, <rire> je vais carrément l'ouvrir, wesh. Je sais où aller, suis-moi. Ah, je sais plus, où aller, tu peux me guider. J'aime pas tes dessins, dégage. Ah ah, j'ai tout compris. Ah ah, je suis un psychopathe Eh hey merde La pâture est encore là. Bah non, regarde, elle est cassée. Bah non, regarde, elle est encore là. Ah, il est parti. J'espère que vous avez compris. Au pire, regardez la vidéo et vous comprendrez mieux. La partie suivante a demandé des recherches sur lesquelles je ne suis pas entièrement calé. Si certaines informations sont erronées, merci de me gueuler dessus en commentaire. Le premier grand point que je vais aborder est l'importance des modèles. Pour ceux qui ont eu un grand frère ou une grande sœur, vous me comprendrez. Et pour ceux qui ont des parents... Je suppose que c'est le cas pour la plupart ici. Si c'est le cas, nous pouvons tous admettre que certaines personnes sont au centre de la vie d'un enfant. Personnellement, mon père était une source d'inspiration énorme quand j'étais petit, et c'était certainement une des seules. Alors imaginez maintenant que vous êtes un enfant sans en famille, vos parents sont morts d'un accident, et le seul membre restant de votre famille est votre grande sœur. Elle vous accompagne partout, elle vous chante des berceuses, elle vous remonte le moral. Quand vous êtes un enfant, il est très facile d'admirer quelque chose. C'est le cas de la religion par exemple. Et quand une personne est très importante pour vous, qu'est-ce qui se passerait si... Le dernier lien familial se brise. L'expérience traumatique générée par cette perte vous fait tomber dans un gouffre sans fin. Parlons maintenant de la jeune fille. Appelons-la Jeanne, pour que ce soit plus rapide. Pour commencer, Jeanne est une orpheline dont on n'entend jamais le nom. Elle a été adoptée par le propriétaire du manoir pour de multiples raisons principalement car elle ressemble à sa grande sœur, mais aussi pour qu'elle soit sa sœur de substitution. Mais la principale raison, c'est pour qu'il puisse recréer un portrait d'elle quand elle était jeune. Sauf que Jeanne n'est pas idiote. Elle sait qu'en restant avec le vieil homme, elle aura une famille, et elle éprouve un amour inconditionnel pour cet être. Elle sait aussi qu'au moment où son portrait sera fini, le vieil homme n'aura plus besoin d'elle, et elle se retrouvera à nouveau seule. Elle adopte un comportement exécrable, pour que son portrait ne soit jamais fini. Mais à cause de cette situation, elle a développé de la dépendance affective, c'est-à-dire par exemple, être dépendant de l'affection de quelqu'un, même quand il s'agit d'une relation toxique, comme c'est le cas ici, car le prix de cette affection revient au coût de sa personnalité et de son corps. Attention, je n'implique pas qu'elle se fait maltraiter, car ce n'est pas le cas. Revenons un peu sur le vieil homme. Le vieil homme possède des signes évidents de stress post-traumatique. Si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer. Les troubles du stress post-traumatique, les amis, sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant, les amis. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle, les amis. Fermez vos putains de gueules En gros, ça veut dire qu'après un événement choquant comme par exemple la mort d'un proche, on a tendance à énormément ressasser ce moment. Ajoutant à cela que le vieil homme souffre d'un trouble obsessionnel pour la mort. Il en est à la fois fasciné mais aussi terrifié. Quand Jeanne est en train de mourir, il n'est pas effrayé. Au contraire, on pourrait le croire en train de délirer. Comme dans une trance. Nous pouvons aussi ajouter à sa liste de problèmes qu'il est certainement schizophrène. Il semble à certains moments accepter totalement la disparition de sa sœur pour que l'on comprenne à la fin du jeu qu'il est encore dans la phase du déni. Il est d'ailleurs extrêmement maniaque à propos de la fleur bleue. Il ne veut pas que celle-ci soit fanée. On pourrait penser qu'il fait exprès de reproduire le même scénario pour éventuellement mener au moment fatidique où il pourra admirer une âme dépérir. Bref, cette vidéo était un peu courte mais c'était un petit supplément à celle d'avant. Merci d'avoir regardé.